bonjour à tous dans cette vidéo qui fait partie donc de la série un autre regard sur l'ego je vais vous présenter les parallèles que l'on peut faire entre l'évolution des dynamiques de l'ego que nous avons donc vu dans les précédentes avec l'évolution des vagues de développement dans la spirale dynamique en gros faire un parallèle entre un modèle de lecture qui appartient à la psychosociologie l'évolution des, des nations, des peuples, des populations dans, dans le collectif, et un modèle qui appartient à la psychologie, donc l'évolution des individus. Le but que je poursuis est de vous montrer combien les deux types d'évolution sont liés et sont imbriqués l'une dans l'autre. L'idée étant évidemment de démontrer que nos sociétés ne pourront pas évoluer, si, si nos gouvernants, si ceux qui pilotent les sociétés, ne prennent pas les moyens de contribuer à l'évolution des individus et à l'évolution des égaux. Voilà. Et donc, ceci me, me, me remémore un livre que j'ai écrit en 1991, et ça, ça ne date pas d'hier, qui était mon premier, qui s'appelait « La démocratie mal consciente » et en sous-titre « Une place pour l'homme » voyez, c'était déjà ma préoccupation, le lien entre les fonctionnements collectifs et les évolutions individuelles. Alors revenons aujourd'hui, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos de la série sur l'ego, je vous encourage évidemment à aller les regarder, j'y ai exposé ma vision de l'ego, qui est une vision plutôt fonctionnelle, liée aux besoins, donc pour moi les dynamiques des besoins de l'être humain en fonction des âges, donc besoin d'ordre infantile, d'ordre adolescent et d'ordre adulte correspondent à ce que je nomme la dynamique de l'ego, les dynamiques de l'ego puisque j'en vois neuf. Et euh, nous avons donc décliné cette conception-là, la différence également que je fais entre l'ego et l'essence, hein, entre notre personnalité psychologique et notre personnalité plus profonde, donc le soi, le soi supérieur, l'essence, etc. Et ensuite, nous avons décliné en trois vidéos différentes euh, les trois pièges tendus euh, aux besoins d'ordre infantile, les trois pièges tendus aux besoins d'ordre adolescent, et les trois pièges tendus aux besoins d'ordre adulte. Donc nous allons maintenant nous pencher sur l'ensemble de ces besoins et voir comment leur évolution correspond exactement aux évolutions des sociétés humaines à travers les âges. Vous me suivez C'est parti Alors, vous voyez donc ce schéma que ceux qui ont regardé la série sur l'ego retrouvent. Il s'agit donc des neuf catégories de besoins, neuf types de besoins, avec la correspondance aux trois grandes étapes, enfance, adolescence, adulte, de l'évolution humaine. Face à cette représentation sous forme de flèche, vous allez voir apparaître le tableau suivant, qui est en fait le regroupement euh, des trois petits tableaux que euh, vous avez pu voir dans les, les vidéos précédentes. Donc, euh, ces neuf besoins apparaissent successivement hein, de, de haut en bas, euh, commençant par le besoin de survie et se concluant par le besoin d'élévation. Avec évidemment en face les différentes expériences recherchées. Euh, donc, nous avons vu dans les précédentes vidéos que à partir de ses besoins tout à fait naturels, les expériences étaient légitimes, normal de vouloir chercher ce type d'expérience-là pour satisfaire ses besoins. Par contre, nous avons développé le fait que, en conséquence, commençaient à s'ouvrir certains pièges et que de ces pièges, nous arrivions dans l'ombre. Donc les pièges de l'ego nous amènent dans nos ombres et voire même à l'excès dans les pathologies. Donc voilà, ceci a été développé dans les vidéos précédentes de la série. Je vous encourage à aller les visionner, évidemment. Donc maintenant, nous allons voir comment ces neuf besoins sont à la source de l'évolution des sociétés à travers leur correspondance au modèle de la spirale dynamique. Donc vous voyez apparaître le premier besoin, la première catégorie de besoins liée à la sécurité, la recherche de sécurité. Et qui se traduit par une recherche d'expérience, de satiété. Voilà, je veux être rassasié, que ce soit en termes de nourriture, en termes d'abri et de ressources nécessaires pour ma survie. Et ce mot survie est évidemment le maître mot de la première couleur dans la spirale dynamique, dans l'évolution des vagues de développement de nos sociétés, c'est la couleur beige. Hein, couleur beige, qui historiquement correspondait à l'époque euh, clanique, voilà, les, les hommes étaient encore euh, chasseurs-cueilleurs. Dans l'évolution individuelle, c'est euh, l'âge bébé où le bébé n'est pas encore autonome et euh, ses seuls besoins sont, correspondent à ses besoins de survie. Le monde évolue, et euh, dans l'histoire du monde on passe aux sociétés, aux sociétés de type tribal, et là dans les sociétés de type tribal commence à apparaître la question du sens. Et donc cette question du sens ça, euh, va donner naissance à la nécessité d'avoir une vision des choses, une vision du monde, des explications de notre présence au monde, des explications de pourquoi la chasse est-elle bonne ou mauvaise. Euh, donc voilà, là on, on assiste à l'apparition des, des premiers chamans, des premiers sorciers qui vont commencer à avoir une explication animiste, souvent, par rapport au fonctionnement du monde dans le développement individuel, c'est l'âge de la petite enfance euh, où l'enfant commence à parler, il commence à avoir des questions, il commence à, à avoir besoin d'explications. Et alors ces explications, ben, on va pouvoir lui donner euh, par l'intermédiaire de l'imaginaire, par l'intermédiaire des, des mythes, par l'intermédiaire des, des contes de fées, euh, Voilà la, la croyance au Père Noël, euh, les, les, les histoires auxquelles nous avons tous cru quand nous étions enfants. Et dans les sociétés, évidemment, c'est l'apparition de croyances plutôt mythiques, mythologiques. Ceci est, de façon évidente, en correspondance avec la couleur violette dans la spirale dynamique. Couleur violette, donc, qui représente le mode tribal avec ses mythologies, ses magies et sa centration sur, sur l'image. Le monde évolue. L'individu évolue et on passe à la recherche de besoins d'ordre du plaisir et de l'autonomie. Alors, ceci se décline en expérience de liberté ou de puissance. Nous avons deux lignes différentes qui se complètent évidemment, sont tout à fait complémentaires. Et de façon évidente, cette recherche du plaisir correspond à la couleur rouge de la spirale dynamique couleur rouge, hein, l'époque féodale, l'époque des seigneurs de guerre, l'époque où euh, les puissants cherchent à conquérir le territoire de leurs voisins, euh, évidemment de façon violente, dans la couleur rouge, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Et euh, cette euh, loi du plus fort, évidemment, euh, se traduit dans la, la, la volonté de conquête, de, de, de possession. Il s'agit d'une forme de plaisir pulsionnel, donc il y a une recherche de, de jouissance. C'est quelque chose de l'ordre de, de, de, de la pulsion, de la passion. On n'est pas du tout dans une recherche du plaisir sage, comme on le verra apparaître plus tard. Encore une fois, nous changeons d'étape et les besoins d'ordre mental. Donc on sort de la pulsion, on passe dans le mental. Et cette première étape des besoins d'ordre mental vise les expériences de contrôle. Contrôle, évidemment, des débordements de la vague de développement précédente, Donc, contrôle, des euh, contrôle de violences, contrôle des excès de la loi du plus fort, euh, contrôle des, des excès de l'ego à cet endroit-là. Et c'est l'apparition euh, des monarchies de type absolu, euh, des autocraties, euh, l'apparition des religions qui vont donner un cadre, un cadre moral, à partir de dogmes, de principes, donc la notion de péché, le cadrage de la prière, de l'alimentation, de ce que l'on a le droit de faire ou pas faire. L'ensemble des religions a contribué à donner ce, ce type de cadre-là. Alors évidemment tout ceci est nécessaire à un moment donné, le problème c'est que comme dans toutes les vagues de développement, à un moment on arrive dans l'excès, et l'excès donc de la couleur bleue, hein, la couleur de la spirale dynamique qui correspond à l'absolutisme, à la volonté de contrôle, et eh bien cet excès c'est trop de cadres, trop de procédures qui finit par tuer le vivant. Vous noterez que, évidemment, la gestion de la crise sanitaire que le monde connaît a amené les gouvernants à revenir massivement à cette forme de gouvernance, à cette volonté de contrôle, donc à bleu, voire même à rouge, puisque il y a des impositions autocratiques et autoritaires dont on mesure l'apparition de plus en plus. Alors. La couleur bleue, les maîtres mots, c'est la recherche de l'ordre, avec des principes, avec des règles, avec des lois, avec des décrets, inutile de vous faire un dessin, nous sommes en plein dedans. Le besoin suivant est celui d'un plaisir, mais un plaisir cette fois-ci plutôt plus sage, il est lié à la recherche de confort. Donc ce plaisir-là, il, il apparaît aussi avec l'évolution technologique. Hein, euh, l'évolution des textiles, l'évolution du mobilier, l'évolution euh, l'apparition de l'électricité, des chauffages, etc. Et euh, donc ce besoin là, on va le coupler à un besoin mental, d'ordre mental également, mais qui est moins dans le contrôle plutôt dans la maîtrise. Le contrôle, c'est quelque chose de l'ordre de, de la coercition, d'une certaine façon. La maîtrise, il y a une volonté qui est un petit peu moins vigoureuse, on va dire. C'est une volonté qui est plus liée à la compréhension, à la connaissance, à la bonne gestion, à la régulation. Donc, à cet endroit-là, on est plus fondé sur la science, sur l'économie, sur la gestion et cette période-là du monde est apparue après le siècle des Lumières, donc la, la, la frontière historique correspond aux, aux révolutions des années 1790, donc révolution américaine, révolution française et d'autres. Et donc depuis maintenant 150 ans, enfin deux, deux siècles, nous sommes dans cette couleur orange de la spirale dynamique dont les maîtres mots sont la pensée cognitive et la pensée rationnelle. Donc, euh, là on est évidemment en plein dedans, sauf que depuis quelques décennies, d'autres besoins ont pris leur place, les besoins d'identité et d'expression. Besoins d'identité et d'expression, dans un premier temps, je construis mon identité, je recherche, mais, mais qui suis-je Qui ai-je envie d'être euh, Donc on, on passe du avoir, le mode orange, on est plutôt sur le verbe avoir, avoir, comprendre, savoir, et au verbe et évidemment cette euh, construction d'identité va ensuite donner naissance à l'expression de cette identité. Et vous vous rappelez évidemment du leitmotiv euh, des, du mai 68, le printemps 68, c'est liberté d'expression où il est interdit d'interdire hein, notamment, et ceci correspond bien entendu à la couleur verte de la spirale dynamique qui est en train, petit à petit, de prendre une place importante dans nos sociétés occidentales, en tout cas, et à s'opposer, bien entendu, au tenant des couleurs orange ou bleu. Ce sont ces conflits-là qui sont aujourd'hui observables dans nos fonctionnements sociaux. Donc, la couleur verte, hein, elle est plutôt fondée sur la pensée sensible, euh, sur une vision pluraliste, donc l'égalité entre tous, entre toutes les cultures, entre toutes les pratiques, euh, et puis évidemment une relativisation. Alors qu'en mode orange, il y a une, une connaissance qui est plutôt dualiste, elle n'est pas relative. On n'est pas dans la période du en même temps. Bon, euh, évidemment, c'est l'expérience recherchée dans cette euh, vague de développement verte et le sentiment d'exister, hein, le sentiment d'être pour soi-même. Tout ceci nous amène progressivement à l'apparition du besoin d'élévation, donc le dernier besoin dans ma classification hein, des dynamiques de l'ego, euh, et ce besoin d'élévation va nous pousser à chercher à comprendre, à intégrer l'ensemble des besoins précédents pour en réaliser une meilleure harmonie. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, chacun des besoins devient prioritaire par rapport au précédent. Il prend une place qui fait qu'on va avoir tendance à le mettre en avant arriver au stade suivant, euh, donc on va chercher à les harmoniser, à les intégrer, à trouver pour chaque besoin sa juste place à chaque moment. Donc évidemment c'est beaucoup plus complexe puisque à chaque situation va dépendre une nouvelle priorisation, une nouvelle forme d'harmonie, donc chaque jour va supposer que nous réajustions euh, nos, nos comportements, nos actions, à nos besoins et à l'équilibre des besoins recherchés. Ça suppose évidemment euh, la conscience de nos équilibres, de nos besoins, et il n'y a pas de possibilité d'accéder à cette intégration, donc la couleur jaune de la spirale dynamique, sans avoir développé la conscience pour nous-mêmes euh, de ces équilibres et de ces fonctionnements, ou de ces dysfonctionnements. Et au niveau sociétal, c'est la même chose. Nos sociétés n'arriveront pas à changer de paradigme si on reste dans les modes de la pensée. Que celle-ci soit euh, sensible, que celle-ci soit cognitive ou que celle-ci soit cadrante, il n'y a pas de possibilité de franchir la frontière qui nous amène à une nouvelle ère, à un nouveau monde, sans développer la conscience. C'est ici que les politiques devraient intégrer dans leur programme, et notamment par rapport à l'éducation nationale et à l'accompagnement social, tout un travail sur le développement de la conscience c'est le but que je poursuis à travers ces enseignements. Avoir une vision théorique, certes, mais qui pour moi est le seul moyen de pouvoir mettre en œuvre des politiques cohérentes pour que notre espèce puisse franchir les caps auxquels elle est confrontée actuellement. Nous voyons plutôt que nos gouvernants nous proposent des modes régressifs. Et... Peu sont ceux qui comprennent qu'il faut passer à autre chose, et dans cela, il y en a encore moins qui ont les clés, qui ont les cartes pour réussir à construire cette autre chose de façon solide, sur des fondements, qui sont des fondements euh, non pas en sable, mais en pierre. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos. Et enfin, la dernière couleur de la spirale dynamique, enfin la dernière dont je vous ai déjà parlé, puisqu'il y en a d'autres après, mais on ne va pas les développer ici, c'est la couleur turquoise. Et cette couleur turquoise correspond au besoin de réalisation de soi. Donc, on est toujours dans le, le on va dire les déclinaisons hein, du besoin d'élévation. La première forme, c'est l'intégration, donc plutôt de l'ordre de la compréhension, de la vision systémique, de la vision globale. Et la seconde forme de ce besoin d'élévation, elle est plus liée au sens du sacré, à la spiritualité, à la naissance du soi supérieur, donc l'essence à l'intérieur de nous. Rappelez-vous pour ceux qui ont vu la première vidéo de la série sur l'ego, ce que je nommais notre petit poussin, ou le jaune d'œuf qui est en germe, et ce jaune d'œuf doit être nourri par l'ensemble des besoins et par leur équilibrage. Bien, vous voyez évidemment à, à travers ce tableau-là, apparaître très clairement d'un côté des dynamiques de type active et de l'autre côté des dynamiques de type réceptif. Les couleurs chaudes sont des couleurs donc on peut dire de type Yang et qui sont euh, basées donc sur, euh, le, qui, qui fonctionnent pas, plutôt à l'impulsion, que ce soit l'impulsion euh, physique, L'impulsion psychologique et qui vise une forme d'expansion. Donc là, on est tourné vers l'extériorité et les mots-clés, on va dire, de, de, de ces dynamiques-là, c'est une forme de pensée qui est plutôt linéaire, sauf le jaune qui est déjà évidemment circulaire, et un fonctionnement plutôt individuel. Voilà. Une action, un comportement, une réflexion plutôt individuelle. De l'autre côté, les couleurs froides, on est dans des dynamiques de type réceptif, donc yin, euh, et avec cette ambivalence, cette complexité, de réussir à équilibrer, à faire nos choix entre les deux polarités des, des axes que vous voyez, l'attraction-répulsion, Voilà, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me repousse, euh, qu'est-ce que je vais choisir, donc il y a là un fonctionnement intérieur pas toujours facile à... à, à à concrétiser d'une certaine façon. Et puis une fois qu'on a décidé d'aller vers ce qui m'attirait, voire même ce qui me repoussait, mais je décide d'y aller malgré tout, alors il faut prendre le temps de la contention, contention tirée, contenir, offrir une matrice intérieure de manière à ce que cela puisse maturer. Donc notre projet, notre idée, notre envie, dans le cas de la biologie, le bébé tout simplement, hein, les neuf mois de gestation, mais dans le cas de la psychologie ou du développement spirituel, c'est le temps de la maturation intérieure, le temps où il faut laisser place au cœur, laisser place à l'intuition. Et donc évidemment là, ce sont des dynamiques qui sont liées à notre intériorité. Et, et, et après cette euh, temps de contention, il faut mettre au monde, il faut concrétiser ce que vous avez en dessous du mot expulsion. Voilà. Donc là, la vision est plus collective, hein, mon individualité au service du monde, euh, et là, la, euh, la pensée, la vision, le fonctionnement est beaucoup plus circulaire. Mais vous me direz, si vous avez été attentif euh, à travers cette présentation théorique. Un peu mathématique, là, hein, le petit bonhomme qui est devant un certain nombre de formules mathématiques. Donc, ceux qui ont été attentifs, mais il manque un besoin dans tout ça, hein, dans les neuf qui sont apparus dans la, vidéo, dans la diapositive précédente. C'est le besoin d'ordre social. Le besoin d'ordre social, euh, donc qui est de l'ordre de, de, de la relation, de la reconnaissance et de l'amour. Mais oui, en fait, la seule et véritable question, c'est celle qui apparaît sous vos yeux, bien. Et l'amour dans tout ça, eh bien, volontairement, je ne l'ai pas mis comme correspondant à une des vagues de développement. En fait, la dynamique, le besoin d'ordre social, la recherche de la relation, l'amour dans tout ça, c'est le ciment qui permet à chaque étape, à chaque période, et selon chaque niveau de développement, l'équilibre entre les dynamiques de type yang et les dynamiques de type Yang. Yin. Donc l'amour en fait c'est la clé qui permet à chaque moment de réunir en meilleur équilibre les dynamiques qui peuvent s'opposer, mais qui sont en fait complémentaires. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis le besoin d'ordre social correspondant à une période donnée, parce qu'il est dans toutes les périodes, et c'est la façon dont nous allons le vivre, la façon dont notre cœur va être ouvert à, à, à, à l'autre, et à nous-mêmes, à ce que nous ressentons tout d'abord, hein, aime ton prochain comme toi-même, donc la façon dont notre cœur est ouvert, à nous-mêmes, à nos polarités, à nos oppositions et nos complémentarités intérieures et dont nous sommes ouverts à, aux complémentarités, aux oppositions avec ceux qui nous entourent, qui va permettre un meilleur équilibre. Je vais également pour conclure vous présenter la, la logique des forces du vivant. Alors même chose, Là, nous avons fait euh, un passage dans la série sur la spirale dynamique sur une, une vidéo qui s'appelait « Les forces du vivant ». Donc là, la, la présentation est un petit peu plus imagée hein, dans, dans cette vidéo précédente. Ici, je la reprends euh, simplement pour vous indiquer que cette euh, logique des besoins est donc euh, parallèle à la logique de la spirale dynamique, c'est en fait la succession de ce que je nomme des « forces du vivant ». Il y a donc la force d'existence, suivie la force de direction, celle qui nous donne un sens, euh, ou qui nous propose une signification, une recherche de signification. Ensuite, suivie de la force d'expansion. Vous voyez, en fait, ce sont des mots euh, qui viennent mettre un mot plus, correspondant à une énergie, à une force, à une loi de l'univers. Et ces lois de l'univers, elles sont les mêmes pour, pour les individus et pour les sociétés. Ce sont en fait ces forces du vivant qui sont les moteurs de chaque dynamique de l'ego, qui sont les moteurs de chaque vague de développement. Raison pour laquelle toute politique ou tout choix collectif ou individuel qui ne tient pas compte de l'évolution de ces forces, de la succession de ces forces et de leur nécessaire équilibre, eh bien tout ceci est voué à l'échec. Et cet échec va se traduire en forme de régression ou en forme d'opposition irréversible, incontrôlable, entre les différentes forces. Donc, je vous laisse découvrir les, les différentes forces et vous voyez en face euh, le, le, le pilote, hein, quelle est la, euh, on va dire la, la, la fonction psychique qui est à l'œuvre à, à travers ces forces de l'univers. Les trois premières, eh c'est le subconscient, c'est l'inconscient, donc il n'y a pas de pilotage conscient. Tout ceci est pulsionnel, est instinctif, est automatique. Ce sont des forces du vivant euh, qui sont au service de la vie sans avoir besoin de la pensée. Apparaissent ensuite les forces de structuration, de résolution. Alors résolution, c'est trouver des solutions, hein, par l'intermédiaire de l'analyse, par l'intermédiaire de la gestion. Euh, ensuite, la force de perception, ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition et celle d'expression, eh bien, évidemment, là c'est la place de la pensée sous ces trois formes. Pensée cadrante, pensée rationnelle et pensée sensible. Alors, la diapo parle d'elle-même, il suffit de l'observer. Et enfin, et c'est la barrière auquel nous sommes confrontés à notre époque, c'est arriver aux forces de cohésion, qui recherchent donc la cohésivité, la cohérence de l'ensemble des forces précédentes, et de ce qu'ont créé les forces précédentes, en bonne synergie, et également, tout ceci va nécessiter une, une force d'inspiration de manière à pouvoir être nourri par un au-delà de nous et pas seulement par nos pensées. Et là, à cet endroit-là, il y a un moteur tout à fait différent euh, que je divise, la conscience holistique, donc vision globale, vision systémique, et la conscience noétique, c'est-à-dire cette conscience reliée à quelque chose qui est au-delà de nous, qui fait le lien entre nos profondeurs, notre essence, notre soi supérieur, et... Ce que l'on peut nommer le sacré, le divin, l'univers, la source, là, chacun choisit le mot qui sera le plus juste pour lui. Voilà pour cette vidéo. J'ai été un peu long, mais j'espère que cette explication, ces modèles théoriques, vous auront nourri et vous permettront de mieux comprendre votre propre cheminement. A bientôt pour la suite, nous verrons comment les mots-clés des pièges de l'ego correspondent à ces vagues de développement, et ce sera la vidéo conclusive de cette série, un autre regard sur l'ego. À bientôt donc